Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, du lourd avec le nouveau classement des sites tout frais du mois de janvier 2023. Il vient d'être publié, le résultat du match du tombeau, si énormissime match. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Les amis, je vous le disais, on annonce le dernier match de la grande finale qui s'est déroulé aujourd'hui. Alors le premier match de la grande finale, mais c'est le dernier qui s'est déroulé. Nous a réservé pas mal de surprises et j'espère, j'espère les amis, vous avez suivi nos pronostics, mes pronostics. Alors normalement, vous regardez cette vidéo durant la petite maintenance surprise. Avant de parler des pronos et du résultat, vous allez le voir, Lilith nous a annoncé qu'on avait une maintenance là dès le 9 à 6h UTC, 7 h en française, 120 minutes. Pourquoi cette maintenance arrive Eh bien, Lilith a décidé de, release, de sortir les formations et les attirails pour tout le monde. En même temps, et je pense, je pense que ça sera dès demain suite à cette mise à jour donc qui a lieu actuellement. On va voir. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise. Ça durera bien que deux heures et que ça va pas déborder comme la dernière fois quand ça avait duré 12 heures de maintenant. Ça brûlait les yeux. Mais on avait pris. 1200 j'aime, ça faisait plaisir. Les j'aime, c'est de la balle. Les j'aime, c'est la vie. Les j'aime, on ne crache pas dessus. Revenons donc à ce résultat tout frais de la grande finale et des pronostics. Alors, je vous avais fait des pronos complets. Je vous avais fait les pronos, je vous ai dit parier sur One V. La cote s'est encore renforcée. On était passé à plus de fois 3. Si j'avais su, j'aurais encore plus parier sur OneV. OneV, One, One 5 Dites-moi en commentaire si vous savez, hein, on m'a dit que c'était OneV et pas One V. Dites-le moi si vous avez un avis ou une source sûre là-dessus, pourquoi pas le leader des One V là-dessus. Et les One V ont donc battu les 60 GT assez largement en fait. Regardez, hein. ils ont quand même 4500 points d'avance et les sous-pronostics que je vous ai faits. Donc on a gagné 1625 d'investis et 6013 de récupérés. Leader du score de tombeau, on a perdu pour le coup, puisque One V était à 3005 quand les 60GT étaient à 3000. Pourquoi cet écart C'est simple, on n'a pas eu de chance. Hein. Les 60GT ont probablement eu le premier tombeau les One V ont eu le second tombeau. Le second leur a rapporté 3500 parce qu'ils l'ont posé très rapidement, ou du moins plus rapidement que les 60GT le deuxième ayant donc monté à 3005 contre 3000. En revanche, sur le score d'occupation, hein, sans faute, les One V ont gagné de 1500 sur le score de mise à mort totale. Regardez, les 60 GT ont pulvérisé les One V. Donc là, on s'est mis bien une nouvelle fois sur le score des, euh, de provision. Pareil, les One V ont gagné. Ils ont éclaté la 2400 points de plus, 2408 points de plus très précisément. Au final, on a empoché un petit chèque, comme vous l'avez vu, de 6013 gemmes. Ça fait plaisir. On aurait pu avoir 200 gemmes de plus, donc 6213 gemmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 6000 gemmes sur le store Alors déjà, vendredi, on reparlera hein, sur le prochain match. Là, on se retrouve avec 7393 au rig de grande finale minimum. Hein. On pourrait avoir, vous pouvez avoir euh, beaucoup plus peut-être, mais là déjà 7393. C'est pas mal, je pourrais par exemple acheter les coffres de matériaux. Il faut savoir que à présent avec ce résultat des 1 V, les prochaines cotes vont être très serrées. Donc il n'y aura plus de gros coups à faire comme on vient de le faire là. Ça va être des coups très serrés et on va être quasiment en 1-1. Et les One V vont passer favoris, ce qui est logique, sachant que s'ils gagnent le prochain match, c'est fini. Hein. C'est au meilleur des 3 matchs, donc deux victoires, c'est fini. Donc à ce stade-là, on en reparlera encore une fois vendredi, mais je vous invite à, pour le moment, conserver vos rythmes. Ne les claquez pas, on a fait un beau bénef, on est pas mal. Là, on a de quoi acheter les deux coffres de matériaux d'équipement, ce qui est le plus intéressant, 4000. D'acheter les cinq clés de cristal, 1500, ça fait 5500. Il nous reste à peu près 2000 et avec les 2000 qui restent, on peut acheter les, euh, les accélérateurs. C'est ce qui est le plus utile, hein. les 10 accélérateurs de 60 minutes et il nous reste 1400, 1300. Il nous manque donc 2700 si on va acheter le regard d'Horus. Est-ce que le regard d'Horus, on peut l'avoir sans parier, c'est ce qu'on va voir, on en reparlera vendredi. Mais en tout cas, ne claquez pas ces oriques euh, de grande finale. Hein. On les conserve et on attend et on verra bien vendredi, ce que je vous conseille. En tout cas, là, je suis content, quasi sans faute sur ce pari. Hein. Après la débâcle du premier tour, on avait pris des risques. Ça fait plaisir de se refaire et de se mettre très très bien. C'est tout pour ces paris. On va passer à présent à ce tableau. Ce nouveau classement sorti par le 10-93. Toujours très très lourd. Toujours un très très gros plaisir de le lire et de le voir avec vous. Vous voyez, janvier 2023, il vient tout juste d'être mis à jour. Si je ne vous dis pas de bêtises, il est sorti hier. Donc au moment où je vous le montre, il a 24 heures ce petit classement. Et vous allez voir au niveau des braquettes, on a quelques changements. Déjà, les informations importantes, hein. je vous en parle peu, mais on a des informations en haut, en en tête, hein, comme vous le voyez, hein. le total de royaumes, 1752. Et ce qu'il faut regarder en fait, c'est les classements moyens et les, les stats moyennes qu'il donne. Hein. Regardez, le royaume le plus élevé à 29,456 milliards de puissance, le royaume le, le moins élevé à 3 milliards 0,23 ce qui fait qu'il y a un rapport de fois 10 entre le plus puissant et le plus petit, c'est à dire qu'ils sont 10 fois plus puissants en moyenne, ça c'est énorme et la moyenne donc, le, la moyenne et pas la médiane. La moyenne est à 14 milliards. ça sera intéressant d'avoir la médiane. Ça, ça, la médiane, la différence de la moyenne, c'est que la médiane, il y en a autant au-dessus que en dessous de cette limite. Ce qui n'est pas le cas de la moyenne. J'espère que vous comprenez la différence. On va commencer par les Kingdoms en bracket A, en Seed A. Et on voit bien évidemment, et on, comme d'habitude, on va faire la différence entre la puissance et la capacité de gagner face à des fighters en regardant les kill points. Sur la puissance, le 1365 et le Big Boss. Et on se retrouve presque dans une situation inédite. Vous allez voir pourquoi. Le 10-21 est passé deuxième. Le 10-21 est loin derrière, un milliard derrière. Mais il est solide. Je vous ai dit, on va suivre son KVK. Ils ont du gros, gros fight le 10 1021. Le 12-54, troisième position, ils sont en plein KVK, mais il est quasiment fini. Le 10-93, en quatrième position, le 10-93, il lâche pas l'affaire et il a raison. Le 13-07, 5 cinquième, le 18-75, qui revient de nulle part, il est 6 sixième, le 19-60, petit à petit, le 1960 se hisse dans le top et ils vont arriver en termes de puissance forcément sur le top 5 puis le podium. On va bien voir à quelle vitesse. 8e le 1671, 9e le 1534, 10e le 1484. Alors pourquoi cette barrière là au 10e On passe après en dessous des 27 milliards, sachant qu'entre le 10 et le 3 troisième ils sont tous entre 27 et 28 milliards, on en a deux au-dessus de 28 milliards et qu'un seul au-dessus de 29 milliards et après ça chute très vite les puissances et regardez par exemple on retrouve le 1474 hein, mon royaume 23e 25,2 milliards sachant on est en pleine opération hein, remplissage d'hôpital et euh, destruction de troupes aussi pour diminuer notre puissance. C'est pour ça qu'on a baissé. On était euh, 19e, je crois, puis on était même 17e à un moment. Et là, on redescend un petit peu. On est juste devant le 1916 de notre ami Draco. On a le 1079 également. Bref, pas mal de gros royaumes. Vous allez le voir, on va changer. On va prendre le classement au kill point et vous allez voir la situation inédite dont je vous parlais. Si on regarde le classement au kill point, tac, il nous le fait tout de suite. Le premier est le 1960 et regardez, le 1365 est presque le premier sur les deux tableaux en puissance et en kill point. De mémoire, ce n'est jamais arrivé, je ne l'ai jamais vu. Chaque fois que je vous ai commenté ce nouveau classement, je ne vous ai jamais montré où le premier était premier dans les deux catégories. Le 1365 est pas loin du tout. Il est, il est euh, pas loin du 1961 hein, qui est à, euh, pardon, à 1894 milliards. Il a 1832 milliards derrière le 1365. Ça va jouer à pas grand chose hein, au prochain KvK hein, en fait. Hein. Le 1254 lui est troisième dans les deux cas. Il se tient en puissance et en kill point. Le cinquième et quatrième en kill point. Et le quatrième et cinquième en kill point. Donc là, vraiment, les 5 premiers. C'est 7, 1, 3, 5, 4. Là, vraiment énormissime, les mecs. Ça, se fight de ouf. Et on a comme d'habitude. Là, ça ne change pas. On a une remontada. Regardez, si je descends en classement, regardez. Le 10-34. Hein, se retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ème. En kill point alors qu'il est 75 e en puissance hein. donc il ne plaisante pas du tout quand le 10-21 lui chute de la 2 place en puissance à la 30 e place là en kill point comme le 18-75 vraiment grosse grosse chute c'est dommage mais mais ils peuvent toujours faire une remontée et dans ceux qui font des remontées on voit aussi le 18-46 hein, qui revient de la 19 e place bim direct hein. il se classe 6 e en kill point Très solide, on a de plus en plus de royaumes au-dessus des 1000 milliards en kill points sur la seed A. Classement très intéressant, encore une fois, on voit vraiment ça se resserre et ça va jouer autour de très très peu de royaumes. Les futurs très gros KvK, on passe au bracket B, au seed B, et vous allez voir, ça va changer totalement d'ambiance là, puisque on passe sur des puissances qui sur le papier sont plus basses. 16,5 milliards de puissance pour le 439e royaume qui est le premier en seed B. Ça veut dire qu'en seed A, on a quand même 438 royaumes. Hein. C'est énormissime. Ça augmente. Hein. On n'en avait que 400 il y a encore peu de temps. 16,5 milliards. Et ce royaume à 16,5 milliards, le K200 2331, il a que... Alors là, lui, il est éclaté. Il a que 109, 109 milliards de kill points. C'est très peu, vous regardez le premier, il a 1894 milliards et regardez si on classe l'acide B par le kill point hein, et on se retrouve avec un royaume qui a presque 4 fois plus de kill points le 1316. Le 1316, encore une fois, premier des sites b en kill point Il n'a que 14,2 milliards de puissance. Et regardez, si on reprend la puissance moyenne, il est tout juste à la puissance moyenne hein, qui est à 14,065. Il a 14,289. Tout juste à la puissance moyenne de tous les royaumes du jeu. Et pourtant en kill point hein, il met une correction avec ses 382. Regardez si je repars de l'autre côté et que je remets à la puissance sur le bracket A avec ses 382. 82 milliards de points en killpoint. Si on descend et qu'on regarde sur les seeds A. 382. Regardez. 382. Il pourrait être devant. Bah écoutez. Il pourrait être devant. Devant. Devant. devant le 1002. Qui n'a que 162 milliards en killpoint. Le 2133. Qui est le 25 e en puissance aussi. Et qui n'a que 384 milliards en killpoint. Bref. En termes de Killpoint, hein, il se classe dans le top 25 des Royaumes. Assez impressionnant, son niveau... De, enfin, dans le top 25, non, ce n'est pas du tout le cas. Je vais recorriger ma phrase. En termes de kill point il talonne le 25e qui est en seed A, le 25e en puissance des Royaumes, ce qui est assez impressionnant. Donc, le 1316, là, on en voit. Hein, Tous ceux au-dessus de 300 milliards, vraiment, ils se démarquent. Hein. Donc, le 1607, le 1136, le 1722 le 1895 hein, qui est tout de même 791e hein. le 1515 qui lui est 482e donc qui est dans son classement vraiment là s'il y a deux royaumes sur lesquels investir même trois, c'est le 1316 le 1885 et le 1722 impressionnant on continue et on passe au side b au bracket au b au bracket c pardon sid c est pareil hein. la puissance 13 milliards 630, c'est vraiment pas énorme. On a déjà vu beaucoup plus, évidemment, sur le 13,88. Même en site B, hein, j'ai l'impression que la moyenne était un peu plus élevée. Mais là, ils sont tous dans les 13 milliards, entre 13 milliards 5 et 13,6 milliards. Mais si on regarde les kill points, le premier en puissance, il n'a que 88 milliards de kill points. Si on classe, on voit tout de suite que le premier des seed C... Lui est le 1035 et il est à 218 milliards de kill points. Rappelez-vous, il était tout seul au-dessus des 200 milliards. Et à présent, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 presque. Et 199, donc on va dire 4 au-dessus des 200 milliards. Grosse poussée des euh, SEEDs. C, des braquettes C sur ce classement. Si vous cherchez un bon braquette C ou un bon allié en C, le 1035 plaisante clairement pas, tout comme le 1113. C'est vraiment ce qu'il faut viser. On finit avec les Kingdom D. Le braquette D, vous allez voir, c'est assez impressionnant également sur leur kill point. Hein, 10 milliards 9 seulement de puissance. Ça reste faible, ça reste petit. On voit que le premier en puissance a 3 fois plus, mais en kill point, regardez, c'est très solide. On est à 208 milliards. Là, c'est de mon point de vue, le royaume, l'un des royaumes, l'un des trois qui m'a le plus impressionné, le 1671. Pardon, le 1655, c'est presque son numéro de royaume. Regardez bien, il est 1671ème en puissance. Il y a, je vous le rappelle, un, un nombre de classements de royaumes classés. Il est écrit, c'est il, il y a combien de royaumes Il l'a dit. Il y a 1752 royaumes, voilà, c'est écrit en haut à gauche. Celui-là est le 1655 e C'est l'un des moins puissants... 1671 pardon. C'est l'un des royaumes les moins puissants du jeu. En termes de kill point, il est à 208 milliards. C'est énorme. Par rapport au bracket C, il serait troisième en kill point. Hein. Par rapport au bracket B, il serait, il, serait, il serait dans le top 50, hein. Regardez, il est, dans, il est dans le classement du top 50. Il serait à peu près à cette position-là, la même position que le 1447, qui a 16 milliards de puissance, hein, soit deux fois plus que lui, plus de deux fois plus, hein, presque deux fois et demi. Donc vraiment très impressionnant, le 1655. Si vous êtes en KVK, et qu'il y a ce petit royaume D avec vous sur le territoire au début, eh bien dites-vous que vous avez là un allié très solide et des mecs qui sont prêts à en découdre une petite alliance très puissante en combat et qui est prêt tout le temps là, c'est vraiment très utile en KvK, vous le savez les amis, si vous-même vous avez déjà été avec des petits royaumes, moi-même j'ai déjà combattu des petits royaumes de coréens, hein, des petits b. ils étaient énormissimes les mecs et ils ne lâchaient jamais l'affaire. Donc ce qu'on retient de ce nouveau classement, hein, c'est l'avènement du 1365, la, la montée en force progressive du 1960 en puissance qui se renforce petit à petit, qui recrute de plus en plus le maintien du 1254. Et ce petit bracket D, le 1655, le Royaume 1655, qui est tout bonnement énormissime et qui sera à suivre. Après, il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, le 1316 est très intéressant. Et le 1900 aussi en site B, C, mais il m'impressionne moins. Hein. Vraiment, le, le 1316, le 1655 sont vraiment eux deux Royaumes à suivre. Surtout, surtout si vous les avez comme alliés ou comme ennemis en KVK, il ne faut pas oublier. Bon, écoutez les amis, j'espère que la maintenance ne durera pas plus de deux heures comme convenu et prévenu par notre ami Kevin. Sinon, on aura plus de j'aime. Forcément, et bien sûr, c'est pour le lancement du système des formations. Si vous voulez voir une autre vidéo, vous avez ma vidéo de la semaine dernière où je reparle vraiment en détail de tout ce qui va arriver pour les formations. Ne vous précipitez pas à monter le nouveau bâtiment s'il est disponible immédiatement après la mage. Je vous le rappelle, les paliers vont vous coûter très cher en gemme si vous voulez rusher dessus.